un petit peu votre technique, Donc je vais vous montrer un exercice de déroulé de pied où on va commencer par attaquer avec le talon pour ensuite arriver plante de pied et venir sur la pointe, Donc je vous montre, on attaque et on monte sur la pointe de pied. Maintenant, on vous propose un exercice pour travailler sur la propulsion du bâton. Donc on va travailler avec un seul bâton. Pour commencer, bâton dans la main gauche. On va venir pousser sur un bâton en pensant bien à ouvrir la main. Dérouler du pied, on se tient bien droit et on essaye de regarder loin devant. Et quand on plante, on pousse. faire cette fois-ci la même chose, donc dans l'autre sens, avec la main droite. On va venir planter le bâton, on déroule le pied. On va faire attention à ce que le bâton soit bien planté au milieu de l'entrejambe. On plante, on va venir pousser en ouvrant la main derrière. On plante, on pousse, on déroule le pied, on regarde loin devant en se tenant bien droit. On plante, on pousse, on ouvre la main. Voilà, c'est un petit exercice que vous pouvez faire pour travailler la propulsion sur le bâton.